Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, l'affaire Pogba prend une tournure absolument incroyable. Une tristesse, une violence jamais égalée. Je vous ai un peu expliqué la situation. On a Mathias Pogba, grand frère de Paul Pogba, qui a fait une vidéo en expliquant qu'il allait sortir des dossiers compromettants concernant Paul Pogba et que ça allait faire l'effet d'une bombe. Aujourd'hui, on a encore plus d'informations. Mathias Pogba nous explique que Paul Pogba aurait fait appel à un marabout pour nuire à Kylian Mbappé. Vous vous rendez compte de ce truc de malade qu'il est en train de nous expliquer Vous vous rendez compte Parce que là, là, si on regarde depuis un an tout ce qui s'est passé, Kylian Mbappé, qu'est-ce qui lui est arrivé Il a quand même raté un penalty en euros. Donc vous êtes en train de nous expliquer que Paul Pogba, quand Mbappé a raté son penalty, dans sa tête, il est en train de danser le logobi C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer qu'il était en train de gâter, comme il a l'habitude de faire. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer Que quand il est parti dans sa voiture, il était en train de chanter « Oh, il a raté Oh, il a raté !» C'est ça que vous êtes en train de nous dire Quelle violence Donc là, si Mbappé a raté tous les buts de dimanche, c'est à cause du gars de, de, de Paul Pogba, le marabout. Mais qu'est-ce qu'il est puissant Parce que les cages étaient vides dimanche, contre Monaco. Mbappé a tiré sur le poteau. Tout le monde s'est posé des questions. Qu'est-ce qu'il qu qu a Qu'est-ce qui va pas Et là, les gens sur les réseaux sociaux commencent à dire « Ah, mais voilà, le problème, il est là !» Le problème, il est là. Il commence carrément à dire que Kylian Mbappé va perdre sa vitesse à cause du marabout, ses pieds vont commencer à, à se déformer, que voilà quoi, il y allait avoir plein de problèmes. Mais là, attendez, mesdames et messieurs, de l'autre côté aussi, on a des informations encore plus incroyables. De l'autre côté, on nous explique que Paul Pogba aurait subi des tentatives d'extorsion. Tu comprends ce que je, ça veut dire, ça C'est pas extorsion, euh, ouais, on va tordre ton coup. Non, non, non, c'est extorsion. Ça veut dire ton argent, là. Tu me donnes ton argent. Sinon, là, on va tordre ton coup. C'est ça, extorsion. Tu comprends Et là, apparemment, on lui aurait demandé plus de 13 millions d'euros. Et selon les médias, hein, tout ça, là, ce que je vous dis concernant Paul Pogba, c'est selon les médias. Et tout ce que je dis selon Mathias, c'est selon Mathias. Tu vois ce que je veux dire Maintenant, écoutez-moi bien. Selon les médias, Paul Pogba, on lui aurait demandé 13 millions d'euros. Tu te rends compte Apparemment, des fois, les gens, ils viennent, ils l'enferment dans l'appartement, ils nous disent « Donne l'argent Donne l'argent !» Lui, il donne un peu pour calmer et après, euh, ils reviennent. Tu comprends ce que je, je suis en train de t'expliquer Sauf que là, apparemment, euh, ça a un petit peu parlé et ça va aller dans le judiciaire. Là, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, ça commence à devenir sérieux, violent. Et puis j'ai vu aussi, sur les réseaux sociaux, il y en a qui commencent à expliquer que voilà, euh, oh là là, c'est trop triste de voir des frères agir comme ça. Mais vous vivez dans quel monde hein? Vous vivez dans quel monde Vous, vous pensez que la famille, c'est quoi hein? Qui vous a menti en premier, si c'est pas votre famille hein? C'est la famille qui ment en premier, les premiers menteurs. Quand t'es petit, t'es bébé, t'es comme ça, t'es un enfant, tu cours partout, tu poses des questions à tes parents. Qu'est-ce qu'ils font Ils mentent Bien sûr, les premiers menteurs là, hein, c'est les parents. Tu vois ce que je veux dire Ceux qui mentent pas à leurs enfants là, c'est ceux qui abandonnent leurs enfants. Ben oui, ils les abandonnent. Qu'est-ce que tu veux qu'ils leur disent